Guillaume, on n'était pas nombreux à parler radio ce soir. Surprenant quand même. Mais finalement, est-ce qu'on ne leur a pas donné envie d'aller chercher un peu plus loin dans la radio Je ne sais pas s'ils si ont envie de faire de la radio, euh, de l'information sportive à la radio, mais j'espère qu'on leur a donné envie. En tout cas, la radio est toujours là. Moi, il y a 20 ans, on me disait dans quelques temps, il n'y aura plus d'auditeurs les jeunes n'écouteront plus la radio ils seront sur leur téléphone ils regarderont la télé ou Internet. Les, les chiffres nous montrent que c'est faux, RMC, les chaînes du groupe Radio France sont toujours très écoutées et j'espère que demain il y aura des étudiants de l'ISCPA qui seront dans nos rédactions sportives pour leur faire vivre des, des grands événements sportifs.